Ami, ami, prenez courage, notre...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 L'agneau de Dieu sur le trône Le grand vainqueur Qui est assis à droite de Dieu Je veux te louer mon Dieu Car tu m'as racheté pour toi Je t'adore car tu es digne I'm Céleste et notre Dieu. Nous t'appelons notre Père parce que tu l'es, mon Seigneur. C'est toi qui nous as aussi engendrés, mon Seigneur. Nous te sommes vraiment reconnaissants de t'être aussi patubissant, manifesté à notre endroit. Passe enfin que réellement nous puissions te reconnaître aussi par ta voix, mon sauveur, et aussi réaliser la grâce que tu nous as faite, Seigneur, Jésus d'être fait sans connu par toi, mon sauveur. Merci encore ce soir pour cette grâce d'être là. Oh Dieu, de pouvoir réellement aussi t'exprimer cet amour au travers des, des chants et des cantiques, mon bénéfice Seigneur. Oh, que tu sois vraiment exalté, béni et adoré aussi, célébré, Seigneur, pour tout un merveilles que tu ne cesses de pouvoir accomplir encore parmi nous, Seigneur. Oh Dieu, nous célébrerons ton nom a toujours, mon Seigneur. Ton nom est vraiment merveilleux, Seigneur. Nous le prononçons avec beaucoup de reconnaissance, mon bien-aimé Père, Saint Dieu, pour ce que nous, nous procure, mon Sauveur. Tu es réellement notre paix, tu es réellement notre assurance, tu es réellement notre bonheur, Seigneur. Sois béni, notre Père, oh Dieu. Va qui d'autre pour nous aller, mon bien-aimé Seigneur. Et toi avec les paroles de la vie éternelle, mon Seigneur. Nous sommes fortifiés, consolés par toi. Tu nous connais, Père du au oh Dieu, notre Père céleste. Tu nous, tu nous connais et tu prends soin de nous Tu, tu nous en encore, Père -en, comme le bon berger conduit et il m'a aussi ses brébis, Seigneur. Avec toi, nous nous sentons confortés, bénémoins, Père Démissant Dieu. Nous, nous sentons en sécurité, mon roi. Oh Dieu, marche avec nous, mon bénémoine, Père Et soutiens-nous encore dans notre marche avec toi, mon Seigneur. Parce que nous voulons persévérer. Nous voulons conduire la marche, Père dans Dieu. Nous voulons marcher avec toi, bénémoine Pas du Peu importe les conditions, mon roi. Nous avons vraiment besoin de toi, Père. Nous sommes à toi. Je dis que Nous sommes le tout bon, toi, toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous demandons la grâce d'être conduit encore par toi, mon Père. Merci pour chaque antique. Et te chanter Père Saint-Dieu. Merci encore pour l'amour que c'est qui m'entend. Ce soir, béné Père, tu me dis au Dieu au travers des chants. Pas tu nous inspirés, bénémoine Père Dieu. Merci pour ce que tu fais. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont en connexion, qui sont aussi bénis, Père, car t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions vraiment de ce qu'il nous a accordé encore ce privilège de pouvoir nous nous retrouver dans, dans sa maison en cette soirée. Et, et tout à l'heure, pendant que les chants étaient chantés, et je regardais, j'écoutais, j'étais là. C'est comme si nous étions des milliers à chanter. Alors, ce soir, c'était vraiment assez particulier. On a entendu des, des voix, ils sont aussi mêlés à vos voix. Et c'est merveilleux si nous pouvons tous les jours chanter Dieu comme ça, avec autant d'allégresse et de joie. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Alors ah, que c'est merveilleux, vous savez, quand le Seigneur peut avoir un peuple comme ça, qu'il est loue de tout son cœur, lui exprimant autant de reconnaissance et, et qu'il vous bénisse vraiment et du fin fond de notre cœur, nous remercions notre Dieu de nous avoir aussi donné des frères et sœurs. Vous savez, c'est un bonheur de pouvoir avoir des frères et des sœurs qui aiment vraiment le Seigneur de tout leur cœur. Nous nous sentons aussi fortifiés, nous nous sentons aussi consolés, parce que nous voyons réellement que le Seigneur a, a vraiment aussi un peuple qui est lui aussi soumis et qui s'accroche aussi à, à, à, à sa parole. Vous savez, c'est vraiment très touchant de pouvoir voir comment le Seigneur, notre Dieu, fait les choses et, et dans sa manière de pouvoir réellement aussi conduire les choses effectivement aussi. Je pense que dimanche, nous étions ici et c'est vrai que souvent, lorsque nous, nous t'aidons et nous écoutons la parole de Dieu, et... Il arrive que vous entendez que j'ai dit, mais je me sens poussé à aller vers ceci. Et parfois les gens peuvent douter, mais bon, il fait la comédie. Je ne peux pas faire la comédie ici. Vous savez, Dieu a une façon particulière de faire les choses. L'homme peut penser, mais quand Dieu saisit l'homme, et c'est lui qui dirige les choses, effectivement, qui démontre qu'effectivement qu'il est le maître. C'est pour ça que je vous fais savoir que là, je suis là, mais voilà comment on me conduit par là. C'est parce que j'ai reçu les témoignages après la réunion, c'est vraiment très touchant. Et cela aussi, surtout aussi, venant de nos enfants qui sont tellement si jeunes. Et c'est vraiment très touchant. J'ai reçu un témoignage de Sarah, Sarah Wizeyman. Vous la connaissez, nous, cette enfant qui se tient ici et qui, qui chante à la chorale. Et c'est tout à fait extraordinaire. Elle m'écrit en me disant, elle dit, je n'arrive pas à pouvoir dormir. Parce que je sens que dans mon cœur, il faut quand même que je puisse... Euh, parler effectivement et alors il me dit aujourd'hui dans l'assemblée et je remercie les seigneurs parce que je réalisais que les seigneurs me connaît mieux que quiconque et tout ce que tu as eu à pouvoir parler et c'était en fait moi dans les détails alors elle dit une chose elle dit il c'est comme si j'étais là et pendant que tu, tu parlais effectivement et je réalisais qu'effectivement, que le Seigneur me parlait et c'était en fait comme des tics au tac, c'est comme ça qu'il a écrit. Ça veut dire quoi des tics au tac Il dit que j'avais une question, je posais la question au Seigneur et vous me donnez la réponse. Donc chaque fois que je posais la question, vous avez la réponse. La question vient, vous avez la réponse. Alors il dit, il dit maintenant, je me sens tellement bien et je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a prouvé qu'il me connaît. Aussi bien que les autres. Et, et ça, ça a ramené l'enfant à pouvoir réaliser qu'effectivement, que sa vie ne peut pas continuer comme ça. De prendre une décision, de pouvoir maintenant se conformer à la parole de Dieu. Et hier aussi, je pense que c'est mon frère euh, ici, Marcel, qui, qui m'écrit. C'était hier, je pense, qu'il m'écrit, mais avec allégresse. Il dit Frère, vraiment, que Dieu te bénisse, merveilleux. Il dit J'ai vu les enfants rentrer à la maison, parlant des l'Élisa et aussi de Anne-Laure, ils étaient tellement dans la joie de la parole qu'ils ont entendue qu'ils ont couru dans leur garde-robe pour commencer à trier, pour voir ce qui, ce qui était, ce qui n'était pas bien. J'ai dit pardon. dit Mais oui, je les ai vus là, avec autant de joie, à trier dans leur garde-robe. Et que Dieu soit béni. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui, qui sait, qui connaît ses propres enfants. Il y en avait seuls qui disaient qu'on s'ennuie, mais en fait, Dieu s'occupait de ceux qui nous sont chers en fait. Parce que les enfants que nous avons, c'est un désir pour nous de pouvoir les voir. Quoi. Et surtout dans la jeunesse. Réaliser que Dieu les a touchés. Et que Sarah pouvait dire je peux pas dormir parce que j'ai envie. Il lui a dit, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Voyez un enfant de son âge aussi. Et alors la grande joie, ce que notre jeune sœur Lisa est retournée à la coale. Vous savez, Dieu fait, Dieu fait des choses extraordinaires et de merveilles, effectivement, dans cela. C'est pour ça que je dit, prions pour, pour elle. Vous savez, nous avons nos enfants, mais parfois on se dit, bon, mais le Seigneur, notre Dieu, veille. Et que même si les choses sont devenues tellement si problématiques et difficiles, il veille pour qu'effectivement, que ceux qui nous sont chers, à un moment, il va agir. Et c'est effectivement aussi... Et Je disais à... Ah, ah, ah, ah, Alisa, quand elle est venue me voir dans le bureau, c'était dimanche après, après la réunion, je lui disais, il dit, ma chérie, parfois vous ne vous rendez pas compte. Il dit, ces jours là quand je t'ai appelé pour pouvoir monter pour chanter, tu te disais que Dieu ne me connaît plus, Dieu m'a oublié, pour te penser que bon, vraiment, bon, je viens là simplement. Mais en fait, c'est Dieu qui t'a prouvé, qui te connaissait, qu est celui qui c'est lui qui t'a cherché, effectivement. Parfois, on ne se rend pas compte, en fait, que le Seigneur nous aime même dans la condition dans laquelle nous pouvons nous trouver, mais c'est toujours lui qui vient nous chercher. L'amour du Seigneur est un amour tellement aussi fort en intérieur. Et vous avez aussi remarqué que, et ça c'est quelque chose que je ne fais pas, souvent. après avoir prié, après avoir terminé, et puis je suis revenu sur la question. Vous l'avez remarqué Oui, Je devais aller m'asseoir effectivement, parce que comme ça, vous savez, je me suis pas parti asseoir, on m'a bloqué là pour que je revienne à répondre à la question que notre frère avait posé aussi clarifié un peu sur la question. Et alors voilà que il y avait <rire> lors de la connexion, il y avait donc notre sœur Carole et notre sœur Rebecca des Canadiens, vous le connaissez. Eh ben, ils s'étaient vus d'abord avant ensemble. Et ils se parlaient, effectivement, et le problème qui concerne, effectivement, les années, dans les pays du Nord, pays du Sud, effectivement, cette question, ils en avaient parlé afin de se poser la questions, comment cela s'est fait, ainsi de effectivement, la question que notre frère avait posée. Eh bien, elle aussi, ils avaient parlé de cette situation. Eh bien, ça le préoccupait, en fait, pour pouvoir savoir, évidemment, et qu'est-ce qu'il est censé qu nous, qu'est-ce que Dieu dit, effectivement, dans cela, parce que, bon, humainement parlant, on s'est dit, bon, c'est comme ça. Alors, elle a dit, mais vous avez répondu à, non seulement à cela, mais aux autres questions que nous nous posions. Donc, à cette question-là, qui était, effectivement, aussi pendant pour nous, nous avons réalisé que Dieu était présent avec nous, parce que vous, vous ne le saviez pas. Mais nous étions préoccupés par ces problèmes, effectivement, nous en avions parlé, mais on n'avait pas de réponse, effectivement. Et Dieu nous a donc répondu. Ceci si pour que vous compreniez une chose. Parfois, vous venez dans les habitudes et que lorsqu'on prêche, qu'on parle à la parole de Dieu, vous avez tendance à pouvoir penser que l'homme dit des choses, effectivement, qu'il qu vient parce qu'il bon, nous connaît. En fait, effectivement, et puis, bon, on connaît ces choses, qu'on dit, mais en fait, on s'ennuie. En fait, c'est n'est pas que si peut que vous ne vous, vous sentez pas concerné. C'est que Dieu parle à quelqu'un. C'est cela pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle le respect. Dans toutes les circonstances, effectivement. Parfois, la, la parole que vous entendez, ça ne vous dit rien vous, mais ça sauve quelqu'un. Qui est peut-être loin, que vous ne voyez pas même, quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous ne réalisez peut pas effectivement que Dieu lui parle, effectivement, mais cette personne fait. Parce que vous savez, frère, on peut dire oui, mais aujourd'hui, hier c'était comme ça, bon, on n'a pas Mais en fait. Dieu, quand il s'adresse aussi, il peut s'adresser juste à une personne. Vous connaissez la parabole, effectivement, donc du de, de, de berger, en fait. Un bon berger qui avait au moins 100 brebis. Vous savez cela, non et, et, et, et il en avait 100, mais il en avait perdu une seule, non À cause de cette une-là, qu'il a perdue, il a laissé les 90 qui étaient là. Vous vous souvenez, non et il est parti, chercher celle-là, uniquement. Hein? La chercher jusqu'à ce qu'elle la trouve. Il pouvait se dire, mais j'en ai ici encore d'autres, mais celle-là, je... non, non, non, non, non, non, non, non, non. Jusqu'à ce qu'il est parti, il a trouvé, il a pris que Dieu te bénisse, ma Il a pris sous, sous ses épaules. Il était heureux, heureux, j'ai retrouvé ma brebis perdue. C'est ce que Dieu fait, mon frère. Vous pouvez ne pas vous. Okay, mais bon... Non, parce que Dieu a sa façon à lui. Il peut simplement ne plus qu'un jour parler à une personne. C'est sa façon de pouvoir faire les choses. Mais il faut que nous nous soyons parmi les uns là. Est Ce que nous désirons, parce que chaque fois que nous venons à la maison du Seigneur, nous devons réellement aussi être conséquents, savoir qu'effectivement que le Seigneur, il fait des choses aussi pour que nous, nous puissions nous sentir aussi à l'intérieur. J'aimerais que nous puissions prier pour notre sœur Bélie, que le Seigneur puisse vraiment la fortifier, ainsi que notre frère Jonas vous vous souvenez que nous avons prié ici pour euh, son, son frère, effectivement, qui a été donc euh, criblé de balles par les voleurs qui étaient venus. Et euh, il y a eu donc des opérations, effectivement, à son endroit. Et puis, évidemment aussi, comme vous savez, comment les choses se sont passées, effectivement, nous avons prié. Le Seigneur nous a donc exaucés. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et c'est donc, frère, en question... Et donc, donc, il a aussi une maman. Et donc, c'est la, la tante de notre sœur, Bélie. Vous vous souvenez qu'on l'avait amputée ici. Enfin, nous avons prié pour elle quand on l'avait amputée. Et en temps de cela, il y avait un parce qu'elle était partie en Angola, on l'avait donc amputée. Et la sœur est venue pour demander pour que nous puissions prier pour elle. Parce qu'il y a l'intervention qui avait eu une circonstance, effectivement, de cela. Donc, c'était bien donc la maman de celui qu'on a tiré. Et elle n'était pas bien non plus. Donc depuis que son fils avait été donc euh, mis dans cette condition-là, ils n'ont pas voulu lui parler pour lui dire que l'enfant est bien dans l'hôpital, qu'il a eu ceci, il a eu cela aussi ainsi. Pour ne pas qu'on puisse la, la trister et que bon, elle puisse avoir des conséquences aussi différentes. Mais voilà que euh, elle vient de pouvoir, la maman, donc la sœur, vient de pouvoir partir. Elle est décédée, je pense que c'était euh, hier ou avant-hier. C'était que dimanche donc après que... Elle est décédée sans savoir aussi que son fils est dans des conditions difficiles. Elle, elle est donc partie effectivement parce que... C'est ce que je voulais seulement dire, c'est que, que nous puissions nous souvenir. Notre soeur Bélie, notre frère Jonas, c'est une famille effectivement que vous savez que nous les aimons beaucoup comme tout un chacun de vous. Ce qui veut dire que ce qui touche à toi, nous touche aussi. Maintenant, ce qui les touche aussi aujourd'hui, cela nous touche aussi. Et c'est très douloureux aussi pour notre soeur, parce que, bon, d'un côté, aujourd'hui, ils ont une situation qui était donc de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent rassembler une somme d'argent assez importante pour que le frère qui est donc à l'hôpital on puisse arriver à pouvoir payer les frais et aussi euh, faire ce qui est nécessaire encore. Et à ce moment-là aussi, tombe maintenant la, la mort, effectivement, le décès de la maman, de la personne qui est là, qui demande encore des frais. Nous allons prier que le Seigneur le console et que le Seigneur, qui pourvoie aussi pour le besoin, les moyens et les circonstances, qu'il pourvoie aussi pour cela. Tendre Père et précieux sauveur, nous, nous tenons devant ton ton de grâce, mon roi, pour notre bien aimée Sœur Bélie. Et notre précieux frère aussi, Jonas Père. C'est une famille, c'est vrai, ce qui touche à, à son épouse, c'est à lui aussi que ça touche mon roi. Ils sont un devant toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Seigneur, c'est vrai, c'est que c'est pour ça que mon frère Jonas était tellement touché, que c'est lui qui est venu me voir, mon Dieu bien-aimé, Père Dieu. Je te prie encore de pouvoir te souvenir de ta fille, de ta servante aussi, Père Saint-Dieu, pour qu'elle soit consolée. C'est vrai que nous n'avons que des mots, nous, en tant que les hommes, les paroles, mon bien Père Saint-Dieu. Mais c'est lui qui donne vie aux paroles, celui aussi qui console aussi le corps, qui sait comment consoler dans ces moments aussi difficiles pour notre sœur Bélier, notre frère Jonas aussi, père, et aussi leurs enfants aussi, mon bien-aimé, Saint. Et ici. Si, surtout aussi la famille qui est là-bas, qui, qui vit dans des circonstances tellement difficiles, de voyant le frère qui est là-bas, Père saint Dieu dans les conditions où il se trouve. Et aussi qui est la maman qui vient aussi de partir, qui ne savait pas la condition de son fils, mon bien Père Saint-Dieu. C'est un, une tristesse tellement profonde, mon Père Saint. Dieu. C'est pourquoi nous te prions de pouvoir vraiment le consoler, oh Dieu, et les aider aussi, parce que tu vois que le besoin financier. tant aussi pour les frères de l'hôpital, mais pour les frères aussi, Père de Bissan, aussi pour la, les obsèques aussi de la maman qui vient de pouvoir partir aujourd'hui, Père de Bisson, c'est dimanche. Nous implorons ta grâce, mon roi, toi qui es le Dieu qui pouvoir aussi, Père de Bisson, Dieu, poursuivre consoler aussi, pouvoir pour le besoin financier, mon Père de personne Dieu. Le temps que nous vivons, c'est un moment tellement difficile aussi financièrement, mon roi, mais tu es le Dieu capable de pouvoir également aussi assister, Père, au oh Dieu. C'est vrai, tu es notre Dieu, tu es celui qui pourvoit, Père. Nous te implorons la grâce, mon roi, de pouvoir aussi assister cette famille, Père, au oh Dieu. Oh Dieu, que les moyens soient débloqués, Père, enfin, que notre soeur puisse arriver à pouvoir aussi, s'agir aussi, de voir si tu as pris soin d'elle, Père de Mission, Dieu, de son frère aussi, Père de Mission, de la maman aussi, Père, de sans Dieu. passer sa famille aussi, mon béni, Père de Mission, ce qui la touche, nous toujours aussi, béni, Père, au oh Dieu. Nous te prions de pouvoir assister, Père de Mission, la famille et le consoler aussi, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de christ Amen. Que le Seigneur console la famille et que nous exprimons aussi nos condoléances à notre précieux frère Jonas et notre sœur Bélie aussi et toute la famille entière, que Dieu le bénisse richement. Notre Dieu est un Dieu qui agit effectivement et qui continue à pouvoir le faire, et nous savons qu'il a fait des promesses dans les saintes Écritures, et c'est à cela aussi que nous sommes attachés, parce que, si nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il avait eu à pouvoir parler aussi dans les Saintes Écritures. Nous sommes aussi des témoins dans la vie dans laquelle nous nous trouvons, de, de la puissance de la parole de Dieu dans dans un être humain. Un homme qui était un voleur, une femme, qui était une prostituée, une femme, ou un homme aussi qui était aussi dans une vie aussi immonde, effectivement, cet homme devient un saint. Il faut vraiment qu'il y ait une puissance. On appelle de transformation qui peut transformer c'est pour ça mon frère et ma soeur nous sommes de ceux là qui ne pourront jamais ne peuvent même pas avoir l'ombre d'un doute en rapport avec la parole de dieu nous avons la, la, la, la certitude qui nous est donnée par par le Saintes Écritures parce que nous en avons, nous sommes de ceux-là qui ont eu à pouvoir aussi y participer dans cela aussi et, et de, de réaliser en réalité aussi la, la puissance qui qui est dans la parole du Seigneur parce que nous étions comme l'apôtre Paul le dit effectivement dans les Éphésiens nous étions de leur nombre nous nous souvenions aussi que nous vivions selon les trains de ce monde. Parce que nous avons des sentiments humains, nous avons des désirs tout à fait humains. Mais non, mais alors qu'est-ce qui a fait que de l'homme que j'étais, je devienne ce que je suis aujourd'hui C'est que ça n'a pas été par les exercices, ça n'a pas été par les efforts, mais il s'est passé quelque chose. Parce que les exercices ne peuvent pas changer un homme. Il restera toujours aussi animal là. Mais de cet esprit animal, effectivement, de cet désir tout le aussi, monde, aussi chanel profondément, Dieu a fait de nous que nous puissions arriver à pouvoir avoir un cœur tout à fait différent. Et cela pas parce que nous avons mangé quelque chose. Non pas parce que nous avons bu quelque chose, mais simplement parce que nous avons cru à la parole. Et la différence est celle-ci, mon frère et ma soeur. C'est là aussi que nous, nous pouvons être aussi des témoins vivants de ce Jésus dans cette génération. Parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui clament qu'ils ont donc changé. Mais en fait, c ces transformations qu'ils ont eu à pouvoir avoir, en fait, ce n'est pas la transformation véritablement profonde de Dieu. C'est passer d'un état de spiritualité, effectivement, à un autre état de spiritualité, effectivement. Pendant des ans, donc, on puissions comprendre cela, effectivement. Quand quelqu'un devient, effectivement, nous <rire> dirons peut-être un luthérien, parce que c'est-à-dire qu'il croit à, à, à, à, à ce qu'on lui a annoncé, effectivement, il reçoit quand même une parole, n'est-ce pas C'est quelque chose qu'il reçoit dans son cœur. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, effectivement, en lui ben, Il dit que j'ai cru, effectivement, mais quand il a cru, la part, je veux que vous compreniez, quand il a cru cette parole, effectivement, il ne fait pas un pas beaucoup plus. Parce qu'il ne devient pas quelqu'un d'autre de différent, il devient quelqu'un d'autre qui appartient à une à une forme de question, je ça veut dire qu'il devient luthérien. Je voudrais que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre. La parole qu'il a reçue ne l'amène pas à une autre dimension, si ce n'est qu'à une dimension bien limitée, qui fait de lui qu'il a simplement changé la façon de penser un peu. C'est-à-dire qu'il pensait, effectivement, comme les gens pensent dans la vie, effectivement, que, par exemple, quand vous êtes dans une association, vous faites des affaires, il pensait comme un être humain normal pense. Et maintenant, en entrant maintenant dans ce qu'on appelle la religion qu'il est rentré, la religion lui a donné simplement une façon de pouvoir penser différente. Je voudrais que vous compreniez. Alors, quand on parle qu'il est devenu luthérien, donc il va maintenant penser. Selon la manière dont la religion luthérienne pense aux choses. Prenons par exemple, juste un moment, euh, l'église par exemple, qu'on appelle les adventistes du septième jour. Ben, ces gens-là, ils ont effectivement aussi une façon de pouvoir penser ce quoi. Par exemple, bon, euh, les, les, les, les sabbats par exemple, je pense que les sabbats. les sabbats, tu ne peux absolument rien faire. Est-ce que vous comprenez Donc il rentre effectivement dans une façon de penser qu'un jour, comme un sabbat, je ne peux pas faire quelque chose. Il se conditionne en cela. Est-ce que vous saisissez Parce qu'effectivement, on lui a dit que tu ne peux pas faire que jours le du sabbat. Donc pour lui, effectivement, il dit, mais c'est comme cela, effectivement, que je dois, donc, chaque sabbat, chaque, chaque, chaque samedi ou chaque vendredi, moi, je ne veux pas faire quelque chose, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Mais quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, c'est la différence la parole de Dieu que reçoit, effectivement, fait en sorte que cet homme devient une nouvelle création. Ça veut dire que ce n'est pas que simplement que la manière de voir penser changer. Non, tout est devenu nouveau. Et je ne sais pas, je prie pour que Dieu fasse comprendre. En fait, cette personne, ce n'est pas qu'il fait des efforts pour penser bien, pour penser faire. Non cela devient en lui tout à fait nouveau. C'est-à-dire que c'est une personne qui fait partie de la pensée qu'il a. Amen. Alléluia Amen. Je prie pour que vous puissiez comprendre, frère. Parce que là, on parle effectivement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici... Euh, <rire> Regardez maintenant, par exemple, quand on parle de cela, quelqu'un qui est luthérien, je veux que vous compreniez, s'il est luthérien, il peut un jour changer, devenir baptiste. Ah ben oui, parce qu'il a trouvé que la pensée luthérienne n'est pas vraiment... Comme cela, parce qu'il a vu qu'il y avait des choses. Et puis bon, il dit, bon, je trouve que la pensée euh, baptiste est quand même encore beaucoup plus meilleure. Donc euh, il cherche effectivement à pouvoir trouver une autre façon de pouvoir penser, c'est comme les philosophes. Mais, mais quelqu'un qui est une nouvelle création, la Bible dit que euh, les choses sont passé c'est toujours devenues nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait savoir, effectivement Je pense dans les livres de Jérémie, mais qui a donc connu la pensée du Seigneur pour l'instruire vous, vous entendez cela Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Personne. Non. Et puis, on répond à la question, on dit, mais or nous, nous avons donc la pensée de Christ si nous, mais c'est écrit comme ça dans oui. Corinthiens, si nous, il est parlé de l'homme spirituel. Hein? Mais d'abord, peut-être qu'on peut se dire, mais regardez bien, ils ont lire cela, je pense, que dans un Corinthien, je pense quelque chose comme ça. Je pense que c'est cela aussi. Un Corinthien. Je voudrais aussi que vous priez pour notre sœur ici. Vous la connaissez, non Anne-Laure, n'est-ce pas Vous la connaissez, hein Eh bien, vous voyez pourquoi elle est assise là Parce qu'on souffre beaucoup. Aujourd'hui, c'est quel frère, mais on ne les voit pas. Et si les pauvres cherchent à pouvoir voir comment pouvoir en même temps faire ça avec ça. Ça n'allait pas. On a cherché. Je me posais même des questions Et puis, c'est elle. Oui. Vous voyez, c'est comme cela que j'ai demandé aux frères de pouvoir. Vous ne pas surpris de dire, mais Anne-Laure, Anne Laure Anne même qui est assise là, elle chante aussi ici pour la gloire de Dieu. Alors la caméra, ce n'est qu'un appareil. Et si on peut avoir que Dieu nous aide pour cela, alors priez pour elle. Soutenez-la. Elle sait maintenant comment se tenir là à cet endroit. Vous l'avez regardé aujourd'hui Vous voyez que Dieu soit béni. Hein? Car Dieu nous donne des enfants et parfois on prie. Alors, un Corinthien. Alors, je pense que c'est un corinthien au chapitre 2. Voilà, voilà, voilà. c'est un corinthien au chapitre 2. Alors, nous lisons à la partie du verset 6, il dit, « Cependant, c'est une sagesse !» Bon, on va je peux commencer un peu plus loin pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je, suis, ou, ou que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir. Vous comprenez bien, ici, quand il dit ce n'est pas une supériorité de langage ou de sagesse. Ce n'est pas la sagesse, il ne se réfère pas à la sagesse divine, mais à la sagesse humaine, parfois. Donc vous devez être spirituel quand même, hein, pour comprendre vous Donc euh, que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. dit, mais car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. J'aime beaucoup cela. Hein. <rire> que Dieu te bénisse. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ah, il est crucifié et il est mort pour nos péchés. J'aime cela, mon frère. C'est Jésus crucifié pour moi. Amen. Tous mes péchés. C'est ça, ma soeur, Dieu te bénisse. Il faut que, que vous savez qu'aujourd'hui, Satan peut nous pointer du doigt. Mais lève les yeux vers Golgotha. Ah, que Dieu soit béni. Frère et sœur, il a fait quelque chose tellement si merveilleux que la voie du ciel t'est ouverte. Les Le péché n'a plus de pouvoir. C'est la vérité. On a combattu l'apôtre Paul en lui disant, mais il est toujours en train de voir dire aux gens que non, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais c'est la vérité. C'est la loi de nous condamner. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous en avons parlé ici. Hein. Voyez-vous que la loi, <rire> tous ceux qui étaient sous la loi, quand ils mouraient, il n'allait pas plus haut. Vous savez cela, non Ah oui, c'est que Satan dit ici. Vous connaissez cela, non Mais quelle sagesse divine Dieu avait. Pour les croyants, il y avait les saints d'Abraham. Même si c'était effectivement dans le séjour de mort. Ce n'était pas au séjour de mort, c'était en bas. Bon, nous allons continuer rapidement. Mais ça bon, verset 3 dit. Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Vous voyez maintenant, il a clarifié, non Parce qu'on se posait la question, est-ce qu'il a dit vrai ou pas Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Là, vous comprenez maintenant Vous suivez il dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc, vous avez remarqué les changements de sagesse Amen. Hein, Quand il parle de sagesse en rapport avec cela, et puis sagesse maintenant, est le... donc, ça qui cette partie-là, c'est la sagesse qui, qui n'est pas de ce siècle, c'est la sagesse divine. Est-ce que vous suivez Amen. Et vous, je dis, prenez vos bibles. Quand nous disons, c'est important que vous puissiez pouvoir suivre. C'est nécessaire pour que vous puissiez saisir. Non, c'est pas une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Ça c'est clair. Nous prêchons la sagesse de Dieu, pas des hommes. Maintenant, vous voyez la différence, non La présence de Dieu est effectivement mystérieuse et cachée. Je veux quand même prendre votre votre version ici parce que vous n'êtes pas. À voir si, probablement c'est un peu de changement, etc. Donc, dans hein, Corinthiens, moi, chapitre 2, et ça Voilà, c'est que nous y arrivons Parce qu'il y a parfois, parfois des changements dans, dans la version que moi j'ai lue. puis mon camp c'est peut-être pas la vôtre. Donc, je vais quand même rester avec vous dans la même version. Alors, j'étais au, au verset, je pense que, verset Verset 7, hein. C'est ça, hein Oh voilà, merci mon frère, merci c'est une finale, donc il voilà. dit donc, voilà, nous prêchons donc la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. C'est merveilleux, Il hein? dit bien avant les siècles, c'est pour ça que nous, nous devons avoir cette assurance que, oh frères et sœurs, tous ceux que Dieu a connus d'avance, il ne faut pas manquer frère. Non, dans la connaissance des choses de Dieu, parfaitement comme Dieu l'a voulu. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, frère et sœur, c'est toujours que Il dit, mais l'élection ne pourra jamais jouer. Amen. Satan peut faire tout ce qu'il voudra. Frère et sœur, la perfection, on va l'atteindre. Mais il l'a déjà dit. Soyez donc parfaits. Amen. Il a dit, soyez parfaits. Ce que nous. Eh bien oui. Bien sûr que oui. C'est pour ça que chaque véritable fils de Dieu, quand il s'approche de Dieu, il ne peut pas douter de la parole de Dieu. C'est pas possible. S'il y a des doutes, mets-toi encore à genoux. Seigneur, accorde-moi la grâce. Enlève les doutes dans mon esprit. C'est pas possible, Père. En voyant tout ce que tu fais, c'est pas possible. Aujourd'hui, Dieu nous démontre qu'effectivement, nous les lisons dans les scènes inquiétudes que Dieu dit toutes choses sont possibles. À Dieu, il n'y a rien d'impossible, nous l'avons lu. Mais nous aussi, nous rendons témoignage aujourd'hui. Que Seigneur, c'était des situations où nous dit c'est impossible, mais on a vu que tu as fait de l'impossible possible. Alors, si Dieu a rendu l'impossible possible, alors de quoi aujourd'hui il en fait, sur quoi, en fait, je peux arriver à pouvoir dire que c est, c est, si ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas le faire. Et puis parce qu'au stade où Dieu t'a amené aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu as tellement eu, tellement espérances, et puis ça vous a tellement rendu unis, tellement à Dieu, que c'est l'amour qui vous tient, comment peux-tu douter de la parole de Dieu c'est vrai, parce que y en a de ceux-là qui, qui dans, dans, dans des pays comme les États-Unis, qui, qui, qui sont des prédicateurs. Ils hein, disent, mais Dieu va venir nous chercher sous de ses coupe volante. Parce que cette pensée-là de pouvoir dire que nous serons enlevés, c'est pas pensable. Donc il faut trouver quelque chose de logique pour expliquer cela, afin en fait que tu puisses croire. Frère, je n'ai pas beaucoup besoin de pouvoir trouver une logique pour que je puisse dire que c'est vrai. Non C'est ça le secret de la foi. Il n'a pas besoin de pouvoir comprendre. Mais Dieu ne lui explique lui-même. On ça quoi C'est vrai quand le Seigneur dit, mais n'étais-je pas qui dit que Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment il va le faire Crois simplement. Logiquement, c'est impossible. Quelqu'un qui est pourri pendant quatre jours, non, il mène même pas là même sur quoi je peux m'appuyer pour me dire que je peux croire. Amen. Amen. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a, a pas, il n'y a pas, il a pas. Mais il a dit, mais ah, comme il a chanté, quand il parle, tout fait silence. Ah oui, ça doit faire silence. Parce qu'il est l'autorité suprême. Oh frère, ma soeur, nous ne sommes pas trompés. Non! Le monde, oui! Il s'est trompé. Mais nous, jamais. Nous sommes à l'endroit qu'il faut. Et avec la bonne personne. Quand je parle à la bonne personne, c'est bien le Seigneur. Oui, c'est ce que vous devez bien comprendre. Oui, Amen. nous, nous, nous devons, nous, nous devons être de ceux-là qui dormons et du Seigneur que ton nom soit béni. Amen. Même quand tout autour de nous semble en flamme. Amen. Nous savons Amen. que tu as prouvé un endroit où quand même, Amen. si la flamme venait, nous ne serons pas embrasés. Ah, tu diras, mes frères, ce n'est pas possible, mais les trois, un peu. La Bible spécifie, mais même l'air. Hein? rien, la flamme n'a même pas, c'était des hommes qui est côté comme vous et moi, constitué de la même matière, qui voit, qui dort, qui rêve aussi, qui ont des pensées aussi. Mais ces jours-là, ils étaient confrontés à un problème. Vous ne perdez pas votre temps, mon frère et ma soeur, hein? en s'accrochant à la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. C'est pour notre bien à tous. Parce que c'est une puissance. Bien sûr que oui. Dans tous les domaines d'ici bas, sur la terre. Et c'est cette même parole ici, que Dieu soit béni, qui nous transportera. Bien sûr. Bien sûr, mon frère. Vous n'avez jamais saisi cela Vous me suivez, ma soeur Est-ce que vous, vous avez saisi cela C'est important cela. Ne soyez pas troublés, mais c'est important que vous compreniez. Oui, ma soeur et mon frère. Oui. C'est cette parole ici qui va nous enlever. Parce que la Bible dit que nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons, gloire à Dieu, nous serons changés. Bien sûr, pour que tu sois changé, il faut qu'il y ait une sémence à l'intérieur. Ah, gloire à Dieu, ce n'est pas pour rien qu'on nous fait savoir qu que nous entrons dans le corps. Parce que c'est l'endroit que tu dois être. Le corps, nous l'avons toujours su, hein, ça n'a jamais été mon corps, ni les vôtres. Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Or, nous les lisons bien, c'est pour ça que j'ai toujours toujours à pouvoir les dire. Les gens disent, les gens, mais ce sont des hérésies qu'ils qu parlent, effectivement. Je dis, mais comment pouvez-vous dire que ce sont des hérésies C'est-à-dire que vous savez, des paroles tout à fait non sensées, de folie. Comment on pouvait vous dire que c'est hérésie quand Dieu lui-même dit que <rire> Ève était donc dans Adam Vous, vous suivez enfin, On va oublier un peu le temps. Mais tout en sachant que je devez partir vite. Vous vous souvenez Amen. Maintenant, vous n'avez. Peut-être pas bien prêter attention. Dans Genèse au chapitre 2, on nous montre effectivement, d'abord, on nous a dit dans Genèse chapitre 1 comment Dieu a fait les choses, et puis après, le chapitre 2, et puis on nous fait comprendre, voici de quelle manière Dieu créa les cieux et la terre. Puis il nous explique, et puis à un certain moment, je pense que nous pouvons peut-être juste prendre un tout petit peu cela. Bonsoir, je ne vais pas rentrer dedans je on va revenir vite dans, dans le commentaire ici, pour que nous puissions, juste simplement pour que nous puissions voir les choses enfin que nous comprenons. Regardez bien cela. Et voilà. Et si je pense que cela, oui, et voilà que c'est quelqu'un qui Voilà, on s'y Verset 4, je lis chapitre 2, verset 4, il dit... Voilà. Voici donc les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Vous vous souvenez C'est écrit, alors Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Et puis nous revenons ici au chapitre ici, euh, 1, verset, euh, verset 26. Genèse 1, verset 26, dit mais euh, Puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. » Vous comprenez, non Nous l'avons déjà parlé ici, non Je crois que c'est quand même compris par tous. Hein? Qu'est-ce qui est compris par tous C'est que Dieu a dit que tu dois dominer faut jamais oublier cela. Les chiens ne peuvent pas dominer sur toi. Les rats ne peuvent pas dominer sur toi. Les chats ne peuvent pas dominer sur toi. Oui, parce que vous fouillez les rats. Vous fouillez les ceci, vous fouillez les... Mais c'est toi qui dois dominer sur les rats. Sur les... Mais c'est vrai, vrai. Toi, une grande personne comme ça, tu suis rare. rare. Non, c'est toi qui dois commander aux rats. Et les rats, tu Mais c'est la vérité. C'est pas qu'on vous raconte. Non, frère et soeur, les gens du monde ne comprennent pas. Mais vous, vous devez comprendre. Que là où ils disent, oh, vous savez, toi tu passes tranquillement, parce que vous dégagez quelque chose que vous ne réalisez pas. Ne soyez pas comme des païens, mon frère. Soyez comme des fils et des filles de Dieu. Vous entrez dans un avion. Et des gens qui sont là, qui tremblent effectivement. Est-ce que. Elle sourit. Enfin bon. Ah oui, votre soeur ici, quand elle Je vous ai déjà raconté les témoignages de votre soeur quand elle Un peu en bref. Un jour, je les ai envoyés aux états unis avec son fils Jacob. Comme moi, je n'étais pas dans l'avion, ils étaient seulement à deux, parce que j'avais eu à pouvoir faire ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent partir là-bas, passer quelques jours de vacances. Et voilà que votre soeur et son fils étaient assis, Jacob, tranquille, Et comme vous savez, les jeunes, ils s'occupaient d'entre-là. Et votre soeur était assis. Et les combles de la chose, ils voient un musulman. Vous comprenez donc Un musulman qui vient, qui s'assied à côté d'elle, siège vide. Alors là, les tremblements de la terre. En plus, il était ouf. Ce qui s'est passé, ça, il peut même vous le raconter Alors votre soeur, l'explosion vient. D'abord, elle était dans l'avion, elle n'était pas tranquille. Alors, les combles encore, c'est quoi Ce que les musulmans qui sont, a commencé à prendre son Coran et à lire son Coran. Alors pour votre soeur, il dit, ici je veux mourir. Et le tremblement était tellement si fort, il dit, ici je ne veux pas résister, je ne tiens pas. Et puis, il regarde Jacob qui était occupé à faire de ce jours Jacob dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a Il dit, mais c'est quoi encore Jacob dit, maman, sois tranquille, on va arriver. Parce que quand elle rentre, il s'assied comme ça. Et puis maintenant. En plus, comme je disais, le musulman s'est assis à côté avec ça, madame. Alors, votre soeur, ayant vu qu'il a fait sortir le Coran, ah là là, là le cœur palpitant, et fait sortir sa Bible. <rire> Écoutez, ce n'est pas encore fini. Euh, Dieu est tout-puissant, Dieu est grand. Psaume chapitre A, et qui ne m'a pas sur le conseil des méchants, il y a autrefois pour neutraliser. Ah, alléluia, gloire à Dieu. Psaume 54, Dieu est bon. Il est bon, notre Dieu. Il protège les chemins. Oui. Est-ce que vous comprenez C'est pour dire que ça arrive. Ah ben oui, il a trouvé la protection là la parole de Dieu. Donc c'est pour dire que ça arrive, mais c'est pour dire que nous, quand nous montons dans ces genres de choses, nous devons avoir l'assurance. Parce que d'abord, avant de partir, on ne part pas en cachette. On demande à nos frères et sœurs priez pour moi, pour que je puisse bien arriver, effectivement. Alors, quand tu arrives, tu vois les gens qui tremblent, qui prennent les chapelles et qui font comme ça. Mais oui, c'est comme ça, ça se passe. Oui, bien sûr. Ah oui, toi, tu es tranquille. Ah oui, tu... Je suis monté dans un avion, je partais, je pense qu'on partait en voyage missionnaire, et, et là, en plein milieu, au-dessus de l'avion, au-dessus des heures de Sarah, on dit, monsieur... je regardais le tableau, en fait, je voyais également l'avion partait comme ça, puis je vu que l'avion qui commençait à faire des tour les gens n'avaient pas remarqué. Et j'ai je dit je dis, au frère, il dit Mais il y a un souci parce que nous sommes dans le désert. On retourne comme si on retourne en Europe. Et je dit non, non, non, Regarde bien, les gens se à boire, à manger. ça Tout d'un coup, on entend Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre attention. Nous avons un problème. Quel problème est-il Un des moteurs de l'avion ne fonctionne pas vraiment. Alors là, comme vous le voyez, nous sommes dans l'air. Nous devons faire des mythes. Vous devez sentir même la mouche. Hein. Tout le monde est devenu saint. Même ceux qui buvaient. Donc tout le monde devait savoir là silence. Vous voyez, j'ai dit, ouh, ici, si, tout le monde devient croyant. Après, bref, c'est pour dire que nous devons être sûrs et certains de ces dieux en fait. Que nous, nous devions nous d'abord connaître ce que c'est Dieu. On n'insistera jamais, frères et sœurs, parce que si vous ne savez pas ce qu'il est pour vous, les voisins vous feront trembler. Parce que les voisins disent ben, Je vais appeler la police pour toi. Mais frère, qu'il appelle la police. Tu ne peux pas vivre dans la peur de quelqu'un. Tu es un fils de Dieu. Si tu habites là, tu as les droits. C'est chez toi. Comment toi, tu peux avoir les droits sous chez moi et sur moi en plus non, non, non, frère, ne tremblez plus. Oh, mais tu vois, celui-là, il va parler au patron de travail. Mais qu'il parle au patron. Oui. Et Moi, j'ai quelqu'un qui me défend. Il dit, nous avons un avocat. Il dit, un avocat auprès du Père. Dans mon dossier, il y a un avocat. Que Dieu nous aide. Ah bon, nous continuons dans notre dans un corinthien. Puis nous allons prier parce que nous arrivons... il Rien décide, parce que nous devons arriver à quelque chose. Un corinthien au chapitre 2. Il dit, c'est si vous connaissez. C'est étions verset, au euh, verset 8. le hein. oui, oui, Seigneur, donc, avant les siècles, avait dessiné pour notre gloire. Et puis nous avons, nous retournons au moment dans la Genèse après. Il dit, sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu. Car s'il eût connu... Un corinthien, hein, chapitre 2. S'il eût connu... Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alors comment voulez-vous que je puisse d'abord, il va pouvoir voir et me rend tellement compréhensible logiquement pour que je puisse croire. Ici, le Seigneur nous dit que des choses que l'œil n'a point vues. C'est là qu'on voit la, la puissance même qu'il y a dans la foi. J'ai parlé avec un frère, je ne sais pas qui est venu mais frère, Dieu nous a dit une chose que nous avons dans entendue sens ci Dieu nous a dit une chose qui est très importante, frère, et que parfois que nous oublions, qu'est-ce qu'il nous a dit lui Il a dit, mon juste. Donc le juste, parce bah, c'est là que tu dois te retrouver. Il le vivra, vous l'entendez, mais parfois, frère, ça fait qu en, quand il y a une situation, vous perdez connaissance. Mais frère. Il mon juste vivra. Tu dois te déplacer là-dedans. Mon juste vivra par la foi. Peu importe, mon frère et ma soeur, que ton dossier soit mis quelque part en dessous. Il remontera. Alléluia. Pourquoi Parce que tu pries tous les jours. Il ne fera pas justice à mes qui crient à jour et nuit. Il va le faire. Il a même parlé de jésus unique. Un homme qui ne craignait même pas Dieu dit, mais puisque la femme. Venez tout le temps, fais-moi justice, fais-moi justice, Effectivement, je suis fatigué. Et toi qui es un fils de Dieu, toi qui es une fille de Dieu. Ah oui, parce que quand on demande à Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Que c'est Dieu-là, c'est mon Dieu à moi avec qui je. Parce que bon, je ne vois pas de prière en étant incertain. Peut-être qu'il va entendre, peut-être qu'il n'entend pas. Mes péchés à moi sont tellement grands qu'il n'entend pas. Mais non, il t'a dit que quand tu confesses, il t'a pardonné. Amen. Amen, Amen. Et quand tu pries là, quand tu pleures là, il t'entend. Parce que c'est lui qui a, fait les pardons, qui a fait que les pardons existent. Alors, il utilise le pardon. On le dit bien que retournons. Qu'il est à notre Dieu. Qui ne se lasse pas. C'est pas moi qui ai dit, hein. De pardonner. Donc ça, il a dit à ça, à ça pour toi. Amen. Quand je plonge même, quand je me redresse, Hallelujah. il ne va pas refuser de me demander. Parce qu'il connaît que dans les fonds de mon cœur, je n'ai que lui. Il est un Il Seigneur Dieu, mon secours. Mais toi, ont leur secours. Mais je n'ai que toi. Donc, quand je descends dans les bas-fonds, il me remontera, je dis pardon, il me pardonnera. Et quand je prie, il attendra. Alléluia. Gloire à Dieu. Ses oreilles sont attentives. Gloire au Seigneur. Oui. C'est pour ça qu'il a dit clairement, ne vous inquiétez. De... Ah. Nous avons, nous sommes privilégiés, frère. Nous avons quelque chose de tellement si grand et c'est notre adversaire qui vient chaque fois nous aveugler. Il va formuler des choses comme ça qui te mènent dans l'esprit. Tu, tu oublies que tu es un fils de Dieu. Tu oublies que tu as un Père qui prend soin de toi. Tu oublies que dans tous les soucis que tu t'es formulé, effectivement, pourquoi il te fait venir ici Ce n'est pas pour que tu sois assis là-bas que les pensées toujours, ah, mon problème. Ça c'est les diables en fait. Le Seigneur te dit, je vais te montrer la solution. Fais attention, écoute-moi, quand tu sortiras, tu as la puissance. <rire> eh bien oui. Eh ben oui, vous vous souvenez, des, des... toujours donné cet exemple effectivement aussi de, de cette sœur là, dont son mari était ivrogne, naturellement parlant, elle pouvait faire des efforts pour le rendre quelqu'un qui ne pouvait plus boire, mais ne pouvait pas, cet homme était comme cela, mais qu'est-ce qu'elle a fait la sœur, elle est restée toujours accrochée à, à la parole de Dieu. Vous savez, les gestes que vous posez même devant les gens qui vous insultent et tout ça, effectivement, en étant accroché à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas savoir la puissance qui se dégage dans les personnes. Frères et sœurs, le diable n'a pas le pouvoir, la puissance sur la parole de Dieu. Vous, vous avez la parole. Lui n'a pas la parole. Il a le mensonge. Est-ce que vous comprenez Alors, si nous faisons ce qui est nécessaire à garder la parole de Dieu, alors dans toutes les circonstances, Dieu manifestera ce que nous revient. C'est-à-dire que la victoire dans notre vie et dans notre main. Ce pas des choses pour pouvoir faire plaisir aux oreilles, mais c'est en fait que ce sont des choses que Dieu veut que tu puisses comprendre. Et pourquoi tu viens t'asseoir ici Mais c'est n'est pas parce que tu veux que Dieu te dise ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Amen. Que quand tu sors, que le voisin te crée des problèmes. Vous commencez pas à trembler. Ah, je suis ici comme un, ici, je suis chez moi, je suis un étranger. Non, tu es belge, non Je pose la question, mais tu es belge, non Et pourquoi tu es belge pour trembler, quand Evandenberg te dit, tu n'es pas chez toi, tu dis, mais comment je ne suis pas chez moi Toi, tu as quelle nationalité? Moi, je suis belge. Et moi, aussi quelle quel Je suis belge. Donc, si toi, tu es chez toi, moi aussi, je suis chez moi. C'est vrai, frère. Et en plus, vous êtes chez vous parce que ça appartient à votre père. Tout le lieu que vous Qu'est-ce qu'il a dit vous pouvez leur dire, mais vous, vous devez quitter le territoire. Parce que je suis moi, chez moi. Vous, vous voyez pourquoi, quand ils nous envoient des ordres de quitter le territoire, on dit, c'est nul et non avenu. Amen. Je dis, mais de quelle autorité tu as dit Je, je dis, c'est nul et non avenu. Parce que je suis déjà chez moi. C'est pour que, je dis cela comme ça, mais pour que nous puissions comprendre, frère, que dans toutes les circonstances, si nous nous appuyons sur le Seigneur, il agira. Frère, pour l'amour de Dieu, sœur, peu importe la situation, je vous en supplie, ne baissez jamais les bras, ne vous découragez jamais. Si nous n'avions pas le Seigneur Jésus-Christ, oui, je comprendrai. Et puisque toi et moi, nous lui disons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors nous savons que s'il est le même, il agira. Nous terminons avec un Corinthien, parce que nous étions. Pardon, j'étais là-dedans. J'ai tourné les pages ils sont partis. Attendez bien. Voilà, chapitre 3. Alors il dit, mais comme ce sont, comme il, était, comme, mais comme il était écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, verset 9, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont sonde. Même les profondeurs de Dieu. Vous vous souvenez, nous avons parlé effectivement de l'homme qui avait les pensées naturelles, là, hein? hein? qui s'achange effectivement ainsi. Hein? Je reviens encore, il m'a dit, oui, Dieu nous a révélé par l'esprit, car l'esprit, sont de tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit dont on parle là, ce n'est pas ton esprit à toi, hein? mais c'est le Saint-Esprit que tu as reçu. Vous voyez pourquoi c'est tellement si important parce que quand nous l'avons, nous l'avons Dieu. Amen. Oui, nous avons Dieu Amen. en nous. Oui, oui, oui, oui. Amen. Dieu en nous. Amen. Christ en vous. L'espérance de la Gloire. Ça veut dire que c'est qu en moi ce que Dieu est en moi. Amen. Alors, comment pouvez-vous tuer quelqu'un comme moi? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous, nous sommes déjà éternels. Amen. Amen dire déjà mais bon nous sommes éternels pour raisons, raisons en fait bon bah vous dire que ce que les gens ne comprennent pas mon frère et ma soeur c'est que ceci n'est pas éternel dieu est vraiment dieu hein. toute chose qui a eu un commencement à la fin ça ça a eu un commencement ça va avoir la fin c'est pour ça que tu as été tiré de la poussière tu retourneras, bien sûr. Mais l'esprit qui est en toi, je parle même de l'esprit de l'homme, l'esprit qui est en toi n'a pas été tiré de la poussière. Hmm? C'est pour ça que on dit dans les saintes écritures, quand un homme s'en va, on dit bien que dans le, dans le, dans, dans, dans, dans le proverbe, je pense, dans, dans, dans, dans, dans le proverbe, mais euh, dans on dit effectivement que bon, que le corps retourne à la terre, mais l'esprit, pas la terre, retourne à Dieu, il a créé. C'est écrit. Nous avons déjà lu ici, non ah, Pardon. Ce qui était tiré de la terre retourne à la terre. C'est normal que nous puissions sortir de l'enveloppe. L'homme a été créé donc à l'image de Dieu. J'aime Dieu, hein? C'est quand même extraordinaire. C'est quand même fort, c'est Dieu. Si nous entrons dans ces choses... Vous vous souvenez de la question d'Élise Vous vous souvenez de la question d'Élise Donc, euh, <coughs> les serpents devaient avoir une postérité. <rire> Pourquoi je vous cite cela, en fait parce que, comme je l'avais cité une fois ici, tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'as jamais eu à pouvoir exister auparavant. Oui, parce que tu retournes dans ta condition originelle. Et où étais-tu avant que tu puisses être sur la terre Vous vous souvenez Dieu nous a élus avant la fondation du monde, car aussi en Christ, nous étions en lui. Or, nous savons que si nous sommes en lui, que nous étions en lui, c'est que nous étions en Dieu. Ce qui veut dire que la vie éternelle, nous l'avions. ne peut recevoir la vie éternelle si ce n'est que celui qui est éternel. Vous comprenez maintenant pourquoi dans le monde, il y a beaucoup de gens parce que aussi, est... Enfin, bref, euh, si les temps on file vite, regardez, nous continuons ici, il dit, et si, euh, voilà, voilà. car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, verset 10, lequel des hommes, maintenant regardez bien, en effet, connaît les choses de l'homme. Vous voyez le parallèle Non, on n'était pas encore vu. On a parlé que l'esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. Et vous avez vu comment on a écrit l'Esprit, en fait. C'est avec un grand E. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu. Et puis, on revient maintenant pour qu'on nous fasse comprendre que ce qu'on doit bien comprendre, parce qu'ils sont tout de même les profondeurs de Dieu. Et puis, on nous dit ici, par exemple, maintenant, on dit, mais lequel des hommes, vous entendez, en effet, connaît les choses de l'homme Si ce n'est quoi Qui est où c'est Voilà. Donc, l'Esprit humain qui est en toi, te connais toi. Donc l'esprit de Dieu qui est en Dieu connaît Dieu. Vous voyez le parallèle ah, Maintenant, si l'Esprit de Dieu vient en toi. C'est pour ça, prêtez attention. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous n'avez jamais été en Dieu. Vous C'est ça. Parce que ce qui confirme que vous avez la vie éternelle. C'est bien le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça, mon frère et ma soeur, parce que lorsque nous voyons les trois étapes, la justification, la sanctification, vous avez entendu non? justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous vous souvenez Dieu n'est pas encore là. Oui, ah, oui, c'est donc. Puis, la sanctification aussi, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Mais Dieu n'est pas dans la personne. Parce que, pourquoi on sanctifie Parce que c'est sale. Dieu ne peut pas descendre dans un lieu sale. Il faut que ça soit nettoyé, sanctifié, donc mis à part. C'est pour ça que, quand Dieu a nettoyé, et que maintenant il a pris plaisir de pouvoir habiter en toi, tu peux plus être comme tu étais auparavant. Et jamais tu ne plus, tu peux plus redonner dans ce que tu étais auparavant. Les choses anciennes sont donc passées. Voici toutes choses sont devenues. Alors tu ne te forces pas à penser du bien. Parce que le bien est en toi. C'est pour ça que tu ne peux pas arriver à pouvoir méditer, de pouvoir faire du mal à celui-ci, ceci, ceci. Même si la personne t'a fait n'importe quoi, il te connaît. Non quand même, la pensée monte sans qu'il c'est pas possible. Je sais pas dormir, je dois mettre à genoux. Parce que cette racine-là, tu es là déjà déraciné. Tu vas même pas vouloir devenir un panthrotique, un presbytérien, ou quitter pour devenir nous. Quand tu es là-dedans, mais c'est terminé, mon frère. Quelle est l'autre pensée que tu peux enfoncer des pentecôtistes, des, des, des, des, des presbytériens ou des, des, des, des, des, des, des luthériens Non. Parce qu'il y en a. Celui qui n'est pas encore arrivé à cela, il peut changer. Aujourd'hui, je trouve que j'étais luthérien, maintenant je deviens baptiste. Et puis, je peux venir adventiste. Mais cette personne change d'exil, enfin, de porte, effectivement. Parce que c'est une personne qui est encore dans le domaine de s'améliorer à la pensée. Mais toi qui es déjà dedans. Nous allons terminer, pour que vous puissiez voir, dans, dans, dans, dans, quand on tient en question. Il nous dit, il nous dit ici, il dit, hein, de, voilà, hein, on se dit, mais si ce n'est de même, de même personne donc, j'aurais dit d'abord, lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit des dieux. Gloire à Dieu ah oui, c'est pour ça que même pour. C'est extraordinaire, les gens, parce que bon, on avait. Non, non, c'est comme ça. Pour pouvoir quand même parler de Dieu, c'est-à-dire que pour, cest dire là, prêcher la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit du Seigneur. Sans le baptême du Saint-Esprit. Mais tu vas faire quoi Parce que c'est quand même l'esprit de Dieu qui sait que connaît la pensée de Dieu. Tu vas parler aux gens de ta propre pensée à toi. C'est là que des dogmes entrent en question. On voit maintenant on commence à obliger les gens. Non, non Dieu n'oblige personne. Mais c'est la parole de Dieu qui convainc le cœur. Nous continuons. Verset 12. Nous relisons d'abord ici verset 11. Il dit, lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. N'est-ce pas Or, oui. oh, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous en avez dit cela Amen. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce. Donc quand toi la parole de Dieu sous amen, est sous l'onction dans l'esprit, tu écris « amen. C'est parce qu'effectivement ça touchait quelque chose qui est conforme à l'intérieur. C'est que Dieu t'a parlé. Amen. Alors tu dis amen, pas par habitude. Tu dis mais ça c'est la vérité, ça c'est vraiment la chose. Effectivement dire, Dieu m'a parlé à moi. C'est pour ça que j'ai dit. Hum, quand on est un enfant de Dieu, lorsqu'on est dans la maison du Seigneur et qu'on a la parole de Dieu, on ne peut jamais rester assis comme un sac, sacristain. C'est comme des sacristains, des moines sacristains. Ils sont toujours comme du marbre. Ah, C'est bon. C'est-à-dire que vous, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous venez, dans, vous êtes fils de Dieu, quand vous venez dans sa présence, Dieu doit vous toucher. Amen. Vous ne pouvez pas sortir tel que vous êtes devenu, parce que vous êtes venu dans sa présence, dans la présence de qui De celui qui vous reconnaissez comme étant votre Dieu. Et puis en plus, quand vous venez, vous ne venez pas la main vide. Hein? Pour vous dire bon, j'attends que Dieu fasse. Non. Parce que là, ça ne fait pas de l'adoration, non Ah bah oui. Je ne veux pas dire que venez mettre ici de ma bonne. Non, non, non, non, ce n'est pas de l'argent dont je parle. Parce que les gens peuvent penser, oui, il va nous pousser maintenant pour voir. Non, non, non, non. Et c'est ça que ça... c'est. Ce n'est pas ça que je parle. Et que Vous apportez quelque chose à Dieu. Là, ça sonne bien. Parce qu'on n'a pas touché la poche de portefeuille. Ça sonne bien. On est content. C'est une façon de voir. Mais regardez bien, vous ne venez pas les mains vides. Il faut quand même que vous compreniez, comme les prédicateurs qui passent. Dieu n'est pas intéressé par ton argent. Non, parce que vous pensez que non, frère, on va commencer par. Donner, même si vous ne voulez pas payer les dîmes, c'est que Dieu ne vous oblige pas. Il ne faut pas vous penser que Dieu vous met la corde de tout. Mais non Il, est toujours, il parle toujours à son peuple. Amen. Si vous vous sentez que vous êtes le peuple de Dieu, vous, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse C'est à ce moment mais pas que... Vous, ah, je ne sais pas moi, comment je dis ce qui... C'est moi-ci, je ne sais pas... Non, mon frère, si Dieu ne t'oblige pas, tu donnes, si tu ne veux pas donner, il n'y a pas de problème c'est parce que tout à l'heure quand je commence à dire non, il ne faut pas vous sentir comme l'argent ici on vous parle même c'est, n'est pas le motif, c'est pas le but de Dieu Amen. à quoi ça sert à Dieu que ton cœur n'est pas transformé ta vie n'est pas transformée que tu lui apportes simplement l'argent Dieu n'est pas intéressé par l'argent ce n'est pas l'argent que Dieu veut sauver Amen. ces gens là ils, ils éduquent mal les gens Oh, il faut porter. Si tu bénis bien, tu, te bénis, tu, te bénis, tu te mets dans la maison de Dieu, beaucoup d'argent, effectivement. Dieu va aussi te bénir, effectivement. Oui, mais ça, ce n'est pas l'évangile biblique. Non? Et Dieu ne t'a jamais. Si tu ne viens pas vers Dieu et dis, bon, je te donne, Seigneur, maintenant, bénis-moi. Est-ce que vous comprenez Non, je viens parce que, Seigneur, c'est l'acte d'amour que je pose. Si j'ai pu travailler tout ce mois, c'est parce que tu m'as donné la santé. La reconnaissance à l'endroit de Dieu. Et comme je dis, dit, quand même, hein, entre nous, est-ce que vous voyez vraiment Dieu manger l'argent de la dîme Non, parfois, bah, c'est vrai, vous voyez, vous voyez, votre argent de la dîme, non. Mais cet argent que vous mettez, et vous sert à tout ça. Qui en bénéficie Eh bien, c'est bien vous. Mais l'effet simplement que tu mets, il te bénit en plus. Amen. Et qui va manger les blés. Mais c'est toujours toi. Amen. Parce que Dieu ne mange pas les blés. Et je ne sais pas si vous vous réveillez. L'argent, il te revient quand même d'une certaine manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc, ce n'est pas le mobile effet. Donc, ce que Dieu veut, c'est que quand tu viens de la maison du Seigneur, apporte quelque chose de bien à Dieu. Ah oui. Tu ne dois pas venir les mains vides. Tu viens avec quelque chose. Quelle est cette chose que tu peux venir avec oh, Dieu, effectivement aussi Pose-toi la question. La Bible dit que. Je crois que euh, dans les livres des Hébreux, je pense que nous pouvons lire cela. Hein. Oh, je ne sais plus si c'est cela ou bien quoi de. Voilà, Hébreu au chapitre 11. Ah, nous lisons le verset 5. Hébreu 11, verset 5, il dit, C'est par la foi donc qu'un anneau fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu des témoignages qui étaient agréables à Dieu. Or oh, sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Vous suivez Dans le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est qu'il est qui Voilà. Donc toi, tu dois venir avec la foi. De croire que Seigneur, quand je viens, je, je le loue par la foi. Parce que je, je sais qu'il m'entend. Tu ne peux pas venir. Je ne sais même pas si aujourd'hui, il va m'entendre. Non et que toi, tout ce que tu dois faire pour ce Dieu-là, tu dois croire que Dieu, il existe, Amen. que ce Dieu, il est vivant. Et quand j'ai mon problème, il entend. Il va, je viens dans ta maison parce que tu entends les prières. Amen. Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Parce que c'est pour ça que l'adoration ne veut pas que tu loues un Dieu vivant. Amen. Mais si tu ne crois pas qu'il existe, comment peux-tu le louer? L'adoration n'aura pas de sens. Non. Tu apportes quoi l'incrédulité Je veux lui apporter qu'il est vivant. Amen. Je reconnais que tu es vivant, donc... Tout ce que je vais faire aujourd'hui, Seigneur, je crois que quand j'ai chanté de tout mon cœur, tu entendras. Amen. Pas que je ne sais pas. Quand je te loue de tout mon cœur, tu entendras. Amen. Quand tu es mon problème à moi, tu entendras. Amen. Oui, le Seigneur entend les prières. Amen. Donc nous devons nous approcher avec foi, réalisant qu'il existe, qu'il est le remunérateur de ceux qui le recherchent. Donc quand je viens et que j'ai un problème, je dis je te l'ai déposé. Maintenant, je pars. Je suis sûr et certain que tu as entendu. Vous verrez comment vos vies vont changer, mon frère. Pas bah, simplement la façon dont vous considérez Dieu. Toujours. Alors, nous terminons maintenant avec un Corinthien. Nous allons prier. Juste terminer. Nous disons, et puis nous, nous l'élèvons pour pouvoir. Alors, verset suivant. dit, oh, dit, verset 12 que nous avons. dit, mais, oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. On oui, voit les changements. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, donc j'abandonne ma façon de penser. C'est ce que moi je pense. Non, non, non, non, non, c'est que Non, mais Mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes appelés à être non pas charnels, mais spirituels. Notre façon de pouvoir penser doit changer. Et ce n'est pas qu'on euh, doit passer d'une... J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire, non Que j'étais luthérien, je vais devenir maintenant presbytérien, parce que, parce que je trouve que la pensée... Non, quand quelqu'un est en crise, c'est différent. C'est-à-dire qu'il demeure à l'endroit qu'il a, qu a été placé. C'est-à-dire que là, à cet endroit, la personne en trouve. Il n'a même pas besoin de pouvoir chercher à changer des pensées, parce que toute autre pensée n'est que charnel, vous savez, non Hein, que ce soit la pensée, et tout ce qui est de, de, tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que vous comprenez Alors, regardez, tout nous continuons ici. Il dit Est-ce que vous saisissez Amen. Alors, il dit, dit donc, Nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage charnel, non. spirituel pour les choses Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Voilà le problème. Car. Elles sont quoi Une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, vous voyez maintenant, c'est un changement. Hein? L'homme spirituel, pas l'homme charnel, mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous nous avons quoi voilà monsieur voilà messieurs donc, étant dans cette position, frères et sœurs, nous sommes fils de Dieu, on n'a pas besoin d'être baptiste, pentecôtiste, presbytérien. Non, nous sommes tout simplement le fils de Dieu, tout simplement des croyants, nous sommes tout simplement des chrétiens, donc c'est le peuple qui appartient à Dieu. Alors, si nous appartenons à Dieu qui, qui est en nous, mon frère et ma sœur, on va, je ne vais pas me faire des efforts, oh Seigneur, je n'ai pas pensé du bien. Non, vous savez que la pensée du bien est en toi. Seigneur, je sais ai, ai, ai, ai pas aimer ce frère. Hé, hey, Seigneur mon Dieu, et, et, et, et, chaque fois que je pense, je vais tordre le cou. Fais en sorte que je ne torde pas le cou. Non, monsieur. La pensée de tordre le cou n'est plus là. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Le diable va essayer de voir t'injecter, parce que c'est comme ça que. Parfois les gens ne comprennent pas, mais ah, non, non, non, non, non, le diable t'injectent la pensée, mais toi tu ne la prends pas. Je dis non, moi, comment moi je peux chercher à tordre le cou de mon frère Jonathan non, moi je peux même pas penser mon frère. Amen. Non, c'est mon frère, je peux même pas penser cela. Le diable, il fait, il... Amen. Les diables, ah, mais ils t'aveignent. Mais sérieux, à rien de moi Satan. Amen. Tu dis cela, la pensée s'en va et tu restes bien, tu respires bien. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle création, toutes choses sont devenues les venons. Amen. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. ainsi Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Ah, quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui je monte toujours plus haut. plus haut. Jésus est le bon berger je ne crains aucun danger avec lui je monte